Donc, je m'appelle Violaine Grancir, je suis sage-femme au CHU de Rouen depuis 15 ans. Je travaille en salle de naissance, je travaille dans les services d'hospitalisation comme les suites de couches euh, et aussi en consultation prénatale. Donc, depuis 2009, euh, les sages-femmes ont le droit euh, de suivre les femmes pour euh, leur, euh, leur euh, prévention gynécologique et pour la contraception tout au long de leur vie et euh, on y participe euh, du coup au CHU euh, à, à mon niveau du coup à Saint-Julien le mardi mais également euh, au centre de planification euh, il y a plusieurs sages-femmes qui réalisent des consultations de gynécologie euh, donc c'est un espace où les femmes vont avoir euh, euh, donc euh, un, un soin euh, de prévention pour le cancer du sein, le cancer du col, euh, également on va pouvoir aborder la contraception, on va pouvoir aborder la sexualité, le bien-être des femmes euh, dans leur couple, dans leur famille, et donc on est euh, euh, on a un rôle essentiel, à mon avis, euh, pour, pour toutes les femmes tout au long de leur vie et euh, je suis très heureuse de participer à ça et je suis très fière de, de, de notre métier et de notre équipe dans sa diversité.